Pendant les 7e et 6e millénaires, l'Europe est touchée par les deux grands courants de néolithisation issus du Proche-Orient. Du Proche-Orient, c'est-à-dire du nord de la Mésopotamie et de l'Anatolie. Le premier courant est le courant méditerranéen, qui, par voie maritime, colonise petit à petit îles et côtes et qui aborde l'Europe occidentale pendant le 6e millénaire. Peu après, arrive en Europe de l'Ouest le courant dit danubien qui s'est stabilisé un moment dans le bassin du Danube et qui intéresse le nord de la France. Ces courants de néolithisation apportent les traits fondamentaux du néolithique, l'élevage, l'agriculture, la sédentarisation sous diverses formes et également la céramique. Mais ils apportent également des éléments nouveaux concernant les industries lithiques. Je vais vous présenter maintenant les principales innovations en, en matière lithique, hein, en matière d'outils taillés qui accompagnent le, la néolithisation et le développement du néolithique en Europe. La première, c'est le débitage par pression, dont nous verrons les modalités techniques à un autre moment. Euh, ce débitage par pression, il est connu en premier en Anatolie et puis il va se répandre en Méditerranée au cours du sixième millénaire globalement et être adopté sur ce, sur ce pourtour méditerranéen. Alors il se remarque par ces petites lames très régulières, très légères, et ici un petit nucléus en, en bout de course, raccourci, qui a donné ce, ce genre de, de support. Ces petites lames, ou, ou, ou bouts de lames, elles, elles sont parfois cassées en deux volontairement pour être utilisées, ont été utilisés pour diverses actions techniques, couper, racler, gratter, etc. Une autre innovation qui est euh, davantage attestée vers l'Europe du Nord, c'est euh, la production de lames un peu plus grandes par percussion indirecte. Ici, donc, un nucléus résiduel et puis des exemples de ces lames euh, brutes ou presque. La troisième innovation, propre au néolithique, néolithique, c'est pierre polie, c'est le principe du polissage de la pierre. Mais bien sûr, ces haches sont d'abord taillées, haches en silex, ici, comme celle-ci. Voilà une hache taillée, prête ou presque à être polie. Et voilà donc une pièce équivalente après polissage. Ici, il est quasi complet l'emmanchement et surtout le polissage du tranchant qui atteint ici une acuité assez remarquable. Je crois qu'il serait pratiquement prêt à couper du papier et c'est ce qui justifie l'opération parce que un tranchant parfaitement régularisé par polissage sans petite aspérité ou irrégularité due à la taille va en fait être beaucoup plus efficace pour trancher les fibres du bois, en particulier du bois vert, sans s'esquiller, sans s'esquinter. De plus, on peut le réaffûter. Il est possible périodiquement de réaffûter ce tranchant tel qu'il était initialement. Et ici, nous avons une hache polie en silex, emmanchée dans une pièce intermédiaire en bois de fer vidé. Le manche de la hache proprement dit est ici, enfin ce qu'il en reste. On a là aussi un polissage de grande qualité. Naturellement, des pièces en très bon état comme ces deux-là sont classiquement retrouvées dans des sépultures. Une autre innovation au cours du néolithique, c'est un changement important dans les types de pointes de flèches. Au début, pendant le néolithique ancien et moyen, les pointes de flèches sont encore du type trapézoïdal. Alors ici d'un modèle plus grand, ceci est assez classique, type trapézoïdal dont on a vu qu'il existait déjà au Mésolithique récent. Et puis, dans, une seconde, dans un second moment du néolithique, le type de pointe de flèche change radicalement, probablement sous l'influence d'idées de, de, de, de, de, de, de conception orientale, avec des formes foliacées entièrement retouchées. Un changement complet, et selon les régions, des, des types euh, en sapin, là avec pédoncule et aileron type en sapin, et puis dans l'Aveyron, curieusement, à un moment avancé du néolithique, des formes qui sont très recherchées, avec une denticulation très franche. Voilà, on les appelle des pointes aveyronaises C'est juste pour donner une idée de la diversité des formes euh, qui renvoient à des questions de, de période, de région et aussi de culture dans un sens de tradition.